Et là, on est à Réatea. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it the snow. Only know you love her when you let go. Ai, les amis, que vous allez bien, bien, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle journée et nous sommes à Et joseph joseph a un peu on Look, see I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on. The road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to artist fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and close you off and you understood. But look, yeah. come oh, on T'as quel âge? 17 ans. Cali! Cali! Vous avez Facebook? Ouais. Ah Ok! N'oubliez pas de m'ajouter. Hein. Moi, c'est Tain.Teddy. Je suis j'ai déjà ce que oh, bon bien notre, notre, notre petite île que vous connaissez déjà d'ailleurs. Et Marourou <friculteur> <coughs> Il les amis, là on se situe à Tah'a, à Niwai. Euh, c'est vraiment magnifique J'ai pas de mots Et ce qui m'énerve c'est que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire pour pouvoir filmer Donc euh, j'espère que vous appréciez les images Salut les amis, là on se retrouve à l'hôtel de Taha. C'est juste quelque chose de ouf. Je suis obligé de vous montrer. Donc on est arrivé par là en bateau, et ensuite on est accueilli sous un énorme truc, mais juste ouf quoi. Enfin, j'ai pas d'autres mots. Ce truc là, mais c'est juste énorme quoi. Mais en fait cet hôtel c'est juste un... un hôtel de ouf Encore une fois Bon les amis, j'ai deux minutes pour vous présenter la chambre tu sais, C'est juste un truc de ouf, regardez-moi ça Non mais euh, c'est pas le paradis ça Alors on a un salon ici c'est trop cool, quoi On a la vie sur la mer euh, une terrasse J'ai découvert en même temps que vous Un énorme lit, là Et t'as une salle de bain Avec des portes coulissantes, j'aime trop ça Regardez-moi cette salle de bain de ouf. Oh non J'ai pas vu ça, regardez là C'est une vitre transparente juste sous le lit, quoi Ah non mais c'est de dingue regardez je m'assois euh, sur l'eau quoi oh là là pas là là c'est quoi ce truc de ouf et là en fait on peut descendre ici pour aller dans l'eau voyez il y a une petite échelle là yep. je crois que je vais faire un petit plongeon dans l'eau euh, voilà continuez à visiter en tout cas là il me reste plus de secondes ça va bientôt couper euh, je vous aime et puis euh, je pourrais plus filmer suivez moi sur mon snap si vous voulez voir la suite des aventures parce que là j'ai plus de place sur ma carte mémoire donc euh, allez je vous fais de gros bisous et, et à bientôt ciao